Bonjour, je suis vraiment ravi de vous rencontrer aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va faire un cours de communication progressive du français avec 270 activités. Bien sûr, ces cours sont destinés uniquement pour les adolescents, les faux adolescents et les adultes qui ont un niveau de français débutant qui aimeraient bien sûr améliorer leur façon de communiquer. Communication progressive du français avec 270 activités pour tout de suite Alors, parler des lieux et des objets, c'est le thème d'aujourd'hui, mes chers élèves. Acte de parole, c'est exprimer une condition. Et la situation d'aujourd'hui, c'est le temps qu'il fait. Côté grammaire, on va voir hypothèses réelles et conditions. Et quelques mots ou vocabulaire qui sont vus qu'il est dans la de communication pour aujourd'hui, le temps qu'il fait. Allons-y vers page 66. Alors, exprimer une condition, voici donc la situation d'aujourd'hui, le temps qu'il fait. Véronique avec Alain. Véronique, qu'est-ce qu'on fait demain Qu'est-ce qu'on fait demain On va à la plage Qu'est-ce qu'on fait demain On va à la plage Oui, c'est fait aussi beau qu'aujourd'hui. On pourrait y aller. Tu te baigneras Si l'eau n'est pas trop froide, oui, bien sûr. Sinon, je resterai au soleil. Si je vois Grégoire, je lui proposerai de faire un peu de bateau. Et s'il ne fait pas beau demain, on ira en ville faire des courses, non. Oui, même s'il pleut ce soir agréable. Regardons ici, s'il vous plaît, mes chers élèves, et mes chers fans de Je Comune Si vous êtes nouveau, vous pouvez vous abonner. Hein? Le temps qu'il fait, c'est l'association d'aujourd'hui. Et exprimer conditions. On a plusieurs façons d'exprimer conditions. Regardons, s'il vous plaît. Alors, on dit s'il fait aussi beau qu'aujourd'hui, on pourra y aller. S'il fait aussi beau qu'aujourd'hui, on pourrait y aller. C'est une condition, bien sûr, réelle qui peut, qui peut tout simplement se réaliser dans l'avenir proche. Oui, s'il fait beau. Oui, s'il fait beau aussi. Oui, s'il fait aussi beau qu'aujourd'hui, on pourrait y aller. Tu te baigneras. Si l'eau n'est pas trop froide, oui, bien sûr. Sinon, je resterai au soleil. Sinon, je resterai au soleil. Sinon, je resterai au soleil. Si l'eau n'est pas trop froide, oui, bien sûr. Sinon, je resterai au soleil. Si je vois Grégoire, je lui proposerai de faire un peu de bateau. Si je vois Grégoire, je lui proposerai de faire un peu de bateau. Un peu de bateau. Et s'il ne fait pas beau demain Et s'il ne fait pas beau demain On ira en ville faire des courses Non, oui, même s'il pleut, sera agréable. Même s'il pleut, ce sera agréable. Oui, il y a plusieurs de façons d'exprimer ce qu'on appelle une condition. Alors, ici, on dit s'il fait beau, je plus futur simple. Si j'ai le temps, je plus futur simple. Si nous pouvons, nous plus futur simple. Même si c'est difficile, nous futur simple. Sinon, alors s'il fait beau, je. Si j'ai le temps, je. Si nous pouvons, nous, même si c'est difficile, nous, sinon. Alors ici, c'est le futur simple. On utilise fréquemment le futur simple ici. Alors regardons ici grammaire, structure de l'hypothèse et de la condition. C'est plus présent, plus futur simple. On dit s'il fait beau, nous irons à la plage. Si j'ai le temps, je téléphonerai à ma cousine. Elle viendra s'elle peut. Je ferai du jogging même s'il fait froid. S'il fait beau, nous irons à la plage. C'est plus présent, plus futur simple. S'il fait beau, nous irons à la plage. Si j'ai le temps, je téléphonerai à ma cousine. Elle viendra si elle pleut. Je ferai du jogging même s'il fait froid. Alors c'est plus présent, plus futur simple. Ça, ce qu'on appelle la structure de l'hypothèse et de la condition. Alors, côté vocabulaire, on dit « il fait beau », c'est le contraire de « mauvais »,« il fait froid », c'est le contraire de « chaud hmm? »,« l'eau de la mer est bonne », c'est le contraire de « froide. il y a du soleil »,« du vent »,« il y a du nuage »,« il fait gris euh, »,« il pleut »,« la pluie forte »,« il fait 24 degrés », ça veut dire « il fait 24 »,« soit on dit « il fait 24 »,« soit on dit « il fait 24 degrés »,« il fait moins 3 », ça veut dire moins 3 degrés. On ne voit rien, il y a du brouillard. Ah, Tout simplement ce qu'on appelle ici quelques expressions de météo. Alors, on a une situation de communication qui reflète l'expression de la condition. C'est parmi les leçons de français les plus structurées n'oublie pas on va faire bien sûr quelques activités pour comprendre euh, pour maîtriser la structure de l'hypothèse et de la condition d'accord n'oublie pas aussi euh, quelques expressions utiles aux manières de dire s'il fait beau si j'ai le temps si nous pouvons même si c'est difficile voilà, c'est tout pour le moment. Euh, J'espère que vous avez bien apprécié notre cours de communication. Si vous êtes nouveau, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez ajouter aussi des commentaires, des likes. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour avoir de nouveautés avec vous, monsieur Zadelal, de la chaîne du TV. Merci de votre attention. Au revoir.